Gracias. Sí, sí, sí. des priorités On a beaucoup marché dans les rues, on a crié notre colère. La pression est de plus en plus grande avec l'approche la, du 15. On a pu constater, euh, on, peut, on ne peut que constater le désarroi euh, immense de toutes les personnes euh, qui sont concernées par ces nouvelles lois. Et on peut tous être d'accord sur le fait que maintenant on doit passer à autre chose. Bien sûr, on va continuer euh, de manifester en mouvement, mais il est temps que l'intelligence collective se, en, se met en route, donc euh, qu'on s'organise, qu'on crée du lien, qu'on se rassemble par idée de projet, d'action, parce qu'on est absolument tous d'accord que ce n'est pas en quelques heures le samedi, même si c'est très important de, de déambuler dans les rues et de faire ce qu'on fait, mais que ça concerne aussi les autres jours de la semaine et qu'il y a plein de choses à faire, il y a énormément de, de bonnes idées qui arrivent via le site, via nos rencontres le samedi, etc. Donc on est devant la nécessité d'organiser un minimum ce qui se passe pour gagner en efficacité, pour gagner en solidarité, en communication, en information, pour que la vérité déjà soit de plus en plus connue. Euh, donc j'arrête de travailler mardi au cabinet et il y a quand même un grand pourcentage de gens qui ne sont pas au courant de l'obligation vaccinale pour les soignants donc il y a quand même un manque d'information qui est impressionnant c'est parce qu'ils ont pensé aux soignants sont aux soignants libéraux oui et puis parfois il y a l'idée euh, de la théorie qui a été entendue à la télé mais pas forcément du concret de je vais aller au cabinet il n'y a, a plus de praticiens donc dans les conséquences concrètes c'est la fuite de, de, de soignants des démissions il y a neuf chirurgiens dentistes qui prennent leur retraite anticipée d'ici la fin de l'année dans Lyon donc pour ceux qui savent déjà le manque de dentistes c'est catastrophique mais il n'y a pas que ça il y a des médecins généralistes aussi la mardi qui arrêtent dans le coin à Auxerre, à Poigny, autour et dans d'autres départements les médias euh, font croire que c'est une minorité, mais quand un dentiste voit à peu près 2000 patients, si on multiplie par euh, les centaines et les centaines de soignants, qui enfin les milliers de soignants qui ne vont plus exercer euh, à partir de mardi, c'est énorme le nombre de patients qui ne se retrouvent sans rien. Alors je me suis dit que j'allais vous donner quelques bonnes nouvelles. Donc il faut savoir qu'actuellement, il y a eu la suppression du pass sanitaire dans 70% des centres commerciaux en France. C'est quand même une avancée. Donc, il faut savoir qu'il y a des hôpitaux qui suivent ça, des hôpitaux qui commencent à ne plus demander le pass sanitaire et qu'apparemment ça ne fait que effet boule de neige positif. Et pour la plupart vous avez peut-être entendu la nouvelle hier donc nouvelle fraîche concernant Agnès Buzyn donc euh, oui. l'ex-ministre oui. oui. oui. <rires> l'ex-ministre des solidarités et de la santé qui a été mise en examen oui. Il faut bien savoir que la Cour de justice de la République est la seule qui est habilitée à mettre à juger et à condamner, merci. Les membres du gouvernement. Donc c'est la première personnalité publique à être Mise en examen. Wow. Wow. Ça, ce n'est que le début. Ouais. Oui. Ils sont pas café il y a les autres aussi. Oui, ça, ça, ça vient. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça vient. La patience. Nous... Étant donné que les syndicats au niveau national ne s'expriment toujours pas, il y a de plus en plus. <rire> Il y a de plus en plus de création de syndicats, donc plus locaux, que ce soit pour le travail ou dans les hôpitaux. On s'est dit que pour organiser le mouvement, les idées et les projets, il allait falloir structurer en pôle d'action ou en antenne. Donc ça existe déjà et notamment l'antenne des parents, l'antenne des soignants, enfin voilà. Donc l'idée aujourd'hui ça va être avec vous de créer ces antennes et à l'issue de cette Assemblée Générale que les pôles puissent se disposer autour d'un référent pour chaque pôle pour la coordination des informations. Donc on mettra les noms des antennes sur les cartons et on pourra faire les petits groupes de travail à droite à gauche quand on aura fini de discuter. Et après on pourra voir ensemble pour samedi prochain, comment ça se passe Bon alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de pôle d'action oui. Oui. oui, oui, ça a l'air bien, c'est bien. A voir. Voir. voir. Ce qu'il faut, c'est pas recréer des structures euh, du type franc-maçon. Je, je pas pas Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, les syndicats sont pas présents, sont pas dans le mouvement, c'était jouer d'avance. Ils ont un rôle, c'est ce qu'on appelle une opposition contrôlée. Il faut se méfier de tout ce qui est organisation il faut qu'il y ait une notion de révocabilité. Voilà. donc mandat impératif et non donc, pas. Mandat représentatif. impératif. Je m'excuse, je suis professionnelle de santé et la première chose que je vois dans, dans mes patients... Est... Oui, oui, oui. Alors, je suis professionnelle de santé, je disais, pas de la maladie, qu'on a l'habitude de trouver pas mal. Alors, je recommence. Je suis ce que vous demandez. Donc, je dis que je suis professionnelle de santé, pas professionnelle de la maladie. Les premiers problèmes qu'on trouve quand on est malade, c'est qu'on a perdu les nords, qu'on a perdu notre responsabilité d'agir sur notre âme, sur notre état d'esprit et sur notre corps. Donc, si on n'a pas cette indépendance de couper des fils invisibles envers tout ce qui nous gouverne, ça s'appelle patron, ça s'appelle Macron, ça s'appelle n'importe qui. On doit devenir souverain, de notre avis, tous et chacun. Et j'avoue que parfois, on se demande pourquoi on a la trouille. On va perdre la maison, on va perdre combien de choses il faudra perdre. Mais matériellement, est-ce qu'on est disposé pour perdre des choses matérielles, pour gagner quelque chose qui vaut le coup énergétiquement pour laisser au centre parce que moi je suis prête, bon, déjà je ne fais pas des tests PCR, je n'ai ras-le-bol de voir les conseils, les conseils de l'ordre des professionnels de santé, je ne sais pas les vôtres, mais les miens, ils m'empêchent de parler. Sinon je suis une complotiste, mais je ne suis pas aveugle, j'ai des, des rapports de toxicité, je n'en ai pas parlé énormément aux patients parce que parfois on voit la personne qu'on en a en face jusqu'à quel point les faire peur, jusqu'à quel point leur ressource. Mais on a des moyens pour aussi faire face à la toxicité du vaccin. Mais le problème des bases, des bases, ce n'est pas un vaccin. Le problème des bases, c'est qu'on est en train de perdre les neurones en tant que société à nouveau. Et on va voir à nouveau des discriminations, mais on, on retrouve un moment. Est-ce qu'on est prêt chacun de nous à se rendre responsable de soi-même oui. Et là, je vous, je vous demande une chose, s'il vous plaît. Regardez votre nez vertical. « Regardez pas le nez de votre voisin. Chacun a un niveau de conscience, parfois très bas. Parfois il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas qu'on soit en train de criminaliser cette personne. » Et je sais que c'est dur ce que je dis parce que je ne suis pas aveugle. Rationnellement, il y a plein de criminels là, qui souhaitent nous empoisonner. Mais je parle d'autre chose, pas des rationnellement, des au fond du cœur, ne pas vouloir criminaliser ». Les gens qui n'est pas de notre avis. Je vous en remercie. Paru euh, essentiel à vous présenter, à avoir votre avis dessus. C'est l'antenne du soutien et de l'entraide, de la solidarité euh, pour toutes les personnes qui sont concernées par euh, l'obligation vaccinale ou qui se sentent en difficulté, que ce soit dans leur famille, avec eux-mêmes ou dans leur euh, profession. Alors l'école, ce sera l'antenne éducation. Dans l'antenne de soutien, c'est synonyme de se donner des outils de, de communiquer sur les modèles de courrier qui vont pouvoir aider à la communication avec la hiérarchie, les pressions qui sont reçues, Alors, est-ce qu'il y a une personne qui se sentirait d'être référent Donc, c'est simplement de communiquer les informations de ce qui va ressortir, en fait, de cette antenne, de vos échanges, de vos discussions, de vos idées de projets, d'actions. Est-ce qu'il y a une personne qui se propose pour être référent de cette antenne Alors, être référent, ça veut dire juste noter les idées des gens et ensuite les transmettre. Pauline, Pauline avant de nommer un référent, peut-être qu'il faudrait que les gens se réunissent par commission et on désigne après un, un référent. Alors que toutes les personnes qui sont intéressées par l'antenne de soutien voilà. oui. se rapprochent des marches. Donc l'antenne juridique, elle est fondamentale c'est quelque chose que tout le monde peut faire, ça, re, ça regroupe les plaintes. Donc il y a des plaintes contre Castex, Véran, Blanquet, des recours euh, contre, auprès de Maître Divisio. Vous pouvez avoir les, les plaintes pré-remplies pour 2 euros et après vous les envoyez en lettre recommandée avec accusé de réception. C'est des choses que tout le monde peut faire, mais l'information passe pas forcément. Donc on s'est dit qu'avec une antenne comme ça, une antenne qui regrouperait aussi les différents recours, les modèles de courrier avec la hiérarchie, etc., ça pourrait être très intéressant et très utile. Donc on va le noter sur un carton. Est-ce que vous trouvez ça utile déjà? des tests, euh, on pense souvent aux tests PCR pour le pass. Il faut savoir qu'il y a une solution beaucoup moins agressive c'est les autotests dans la mesure où ils sont supervisés c'est à dire que vous allez chez le pharmacien ou chez un chirurgien dentiste euh, vous faites votre autotest mettons à l'entrée de la narine, celui-ci constate que vous êtes négatif donc il vous fait un pass si, si, si oui, alors attendez, parce que ce qu'il faut que je précise c'est que faut téléf... dans les pharmacies, j'ai fait le tour des pharmacies pour un enfant, et finalement il y a des pharmacies qui refusent de le faire, les autotests, mais en réalité dans le décret c'est prévu ça. Et par contre il y a des pharmacies qui le font volontiers et sans rendez-vous. Alors je peux vous au moins vous en citer une, dans la rue du 24 août, c'est sans rendez-vous. Alors, voilà. Alors euh, on vient de se dire qu'une antenne au niveau de l'organisation... De tout cela, des suggestions au niveau de l'organisation, que ce soit euh, de la logistique, de la sécurité, les animations engagées via le théâtre, la musique, euh, les animations qui peuvent, euh, qui, qui peuvent euh, avoir lieu donc le, le samedi. Voilà, donc une antenne, organisation, suggestion, toutes les personnes qui ont envie de s'investir dans tout ça. Et une antenne covoiturage, parce que c'est quelque chose qui est pas mal revenu, que ce soit pour venir à Auxerre ou, sur, ou pour rejoindre Paris. Donc s'il y a des gens intéressés à s'entraider pour rejoindre Paris, n'hésitez pas à rejoindre l'antenne covoiturage. Alors, euh, aussi, histoire de ne pas tout réinventer de zéro, parce que beaucoup de belles choses ont déjà été faites et se font euh, constamment chaque jour, c'est l'idée d'une antenne euh, de lien entre les collectifs, que ce soit au niveau local ou national. On a déjà RIVA, donc RéinfoCovid, vallon Vézelay, qui fait déjà beaucoup de choses. Il y a le collectif euh, Réaction 19, Bon Sens, c'est d'ailleurs sur ces sites-là que vous, vous pouvez trouver de superbes informations, de super recours pour vous aider euh, dans tout ça. Nous avons des informations également sur euh, des hôpitaux qui euh, ne mettent pas en place le pass pour les soignants à partir du 15 parce que c'est ingérable. Donc euh, vous avez euh, entre autres l'hôpital Cochin à Paris qui est repousse d'un mois. Euh, nous avons des informations sur euh, l'hôpital de Sens pour Lyon. Euh, de quelques jours en tout cas mais tout ça montre qu'il faut absolument euh, agir, si on est tous dans la rue et je suis vraiment désolée de voir qu'il n'y a pas autant de monde que d'habitude euh, il faut Bon, peut-être peut que beaucoup de gens sont à Paris parce qu'effectivement on a vu les images de Paris où il y a beaucoup de monde mais il faut sur Lyon vraiment vous mobiliser, c'est important donc euh, voilà un petit peu les informations qu'on peut vous donner on peut vous donner aussi des informations puisqu'on est en, en contact avec tous les médecins euh, en France et aussi beaucoup les médecins internationaux euh, sur, euh, les, la, sur les Antilles euh, la catastrophe n'est pas du tout celle qui vous est annoncée euh, 10% des internes du CHU de Pointe-à-Pitre sont vaccinés euh, moins de 20% des, des soignants dans l'infirmier soignante et les médecins euh, également dans des proportions assez faibles donc euh, attention à ce que l'on véhicule comme information, allez à la source pour la chercher. Voilà. Comme euh, Pauline a un temps extrêmement limité aujourd'hui, on va juste inviter donc euh, Claire, Jean-Pierre qui est là aussi euh, quelque part. On se retrouve sous un arbre et euh, les soignants qui sont là éventuellement, venez nous voir. Merci. Merci, Violaine. Alors j'appelle Alexis pour parler de la levée des arches, parce que qu'on parle de ce qui se passe en ce moment et de ce qu'on peut faire, mais il faut être réaliste. Il y a des personnes qui sont mises à pied, qui perdent leur travail, il va y avoir une entrée en précarité d'un grand nombre de personnes. Donc il est important que la solidarité soit de plus en plus de mise, d'où l'idée de la levée des arches qui existe déjà et qui se développe bonjour à tous alors le concept il est très simple il s'agit de, de soi-même dire je suis une arche si j'ai un clic là et je peux accueillir une personne alors je suis une arche ensuite ensuite euh, comment dire ensuite il suffit de se relier avec les autres endroits donc il y a beaucoup d'écolieux et de microfermes fermes en france qui se sont créés donc euh, dans une mouvance de retour à la terre et donc tous ces écolieux, en fait souvent ils sont assez vides il n'y a pas tant de monde que ça et donc, du coup, ils, sont, ils ont une capacité d'accueil. Et donc, euh, comme je dis, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut se permettre de laisser les soignants euh, qui vont démissionner dehors Ben bah, non, on ne peut pas. Donc, ils vont, donc moi, nous, on se prépare, nous, à les accueillir. Euh, donc, nous, on a quelques places. Mais euh, si on se relie entre les arches, c'est-à-dire que si, autour de moi, j'ai une quinzaine d'autres personnes qui se disent « Ok, je suis arche aussi », eh bien, moi, j'ai 15 coups de fil à donner si j'ai une personne en trop pour, euh, pour trouver une place. Et si ces 15-là, elles ont elles aussi 15 arches aussi, alors on a beaucoup, beaucoup d'arches. Euh, donc on peut se relier. Et en fait, euh, là, on est on est euh, à l'aube d'un grand réveil de fraternité. Donc euh, on a un grand tri avec les justes et les tièdes. Donc les justes, euh, là, là aujourd'hui, bah on n'a que des justes. Des gens qui pensent euh, qu'ils ont une âme et qui sont au plus, au plus profond d'eux-mêmes, droits, quelque part, et ensuite les tièdes, ceux qui cèdent à leur peur, ceux qui cèdent à comment dire, à, on va dire à la pression, qui qui euh, voilà qui cèdent quoi. Qui donc euh, donc là on, nous on doit être juste toujours entre nous et réchauffer les tièdes. Euh, donc là on a vraiment un grand tri hein, qui est en train de se faire et vraiment j'en suis triste. Donc il va falloir se lever. Alors il y, y a aussi des fraternités qui peuvent nous surprendre, mais je pensais aux musulmans. Les musulmans ils sont encore silencieux. Mais nous on est là, on montre notre nom ferme et donc bah, je les appelle aussi les musulmans à nous rejoindre parce que peut-être on peut découvrir une fraternité qui est immense avec eux. Euh, voilà. Et ensuite bah, j'appelle euh, bah, les gardiens de la paix aussi à être des gardiens de la paix et pas des gardiens euh, des intérêts euh, économiques ou des, ou des, ou des marchands. De ne pas être des forces de l'ordre. Hein De ne pas être force de l'ordre, oui. Être gardien de la paix, donc euh, donc là j'y ai fraternité, hein, là ici, fraternité, gardien de la paix, voilà. Donc euh, on a, ils, ils ont aussi des petits cœurs qui battent dans leur euh, dans leur euh, torse, hein. donc euh, ils ont des enfants aussi, ouais, ouais. ils ont des enfants. Donc euh, voilà, alors là moi ici, donc il y aura euh, il y aura un petit euh, un petit donc on va faire des petites antennes, donc ce qui est le concept des forums ouverts. Où chacun peut papillonner d'un forum à l'autre. Et moi, je vais parler de, donc de, des arches et aussi de la monnaie libre, parce qu'on a une opportunité en France qui s'appelle la june, la monnaie libre. Et la june, chaque utilisateur devient un créateur de monnaie. Et pour ceux qui, qui sont un petit peu au courant, c'est ceux qui créent la monnaie, qui créent les lois. Donc comme on ne crée pas l'euro, ben, on ne crée pas les lois. Mais si on crée une monnaie qu'on utilise, on créera les lois. Donc, je m'appelle Laure et euh, j'ai l'idée pour euh, une antenne culture. Pour euh, des choses qu'on peut partager ensemble, euh, un cercle littéraire, des lectures, euh, une petite pièce de théâtre, de, des réunions pour des échanges d'idées, euh, bah, ou regarder un film euh, à plusieurs, Voilà, tout simplement. Et ben, je pense que ça peut euh, intéresser beaucoup de gens, puisque ça aussi c'est euh, privation pour les antipasses. Merci. qu'on serait moins nombreux du fait de l'appel national à paris donc du coup ce qu'on vous propose aujourd'hui c'est de se répartir dans différents groupes en différentes thématiques dans chaque groupe il va y avoir une personne qui va s'autodésigner pour noter les idées et comme ça on va pouvoir faire remonter à l'organisation toutes vos idées en termes de tracts, de soutien, de trajets, de manifestation pour la semaine prochaine aussi, etc. Donc n'hésitez pas à regarder les différents cartons et à venir apporter vos idées. Sur la droite, euh, sur la gauche, pardon. J'ai un si vous souhaitez. Merci. L'antenne de soutien. Les actions, qu'elles soient du samedi ou de terrain. Nous avons l'antenne éducation pour les parents, les soigneurs. et faire des suggestions pour l'organisation. L'antenne pour l'union des collectifs. Pour la communication entre les différents collectifs. Réinfo Covid Avalon Vezelay, le collectif pour sang, c'est ça. Ouais. C'était quand même pas mal. Alors, donc vous vous êtes plutôt le groupe comment Vous mettez groupe groupe Villefargeau. Non, j'ai pas mal dit ça fois. rejoindre l'antenne Action. Ah, vous j'ai un e commerce et j'ai un, un jeune. Je vous invite euh, dans chaque antenne à laisser vos adresses mail auprès du référent. On en a un par euh, minimum un par antenne. Donc laissez vos mails. Prenez le temps de laisser vos mails, mais on se rassemble ensuite et on parle de samedi prochain. Merci. Et après que ce soit euh, en ville, à enfin l'idée c'est une union de collectifs du 89 et que ce tract permette à la résistance du 89 de s'organiser. Donc euh, voilà. Donc il y aura la convergence des différents collectifs parce qu'il y a déjà énormément de belles choses qui sont faites et qui sont maintenant sont organisées au niveau du département de Lyon. Donc ça nous donne... L'union des collectifs pour la liberté. Est-ce que ça vous convient Super. 89. Union des collectifs pour la liberté 89. Voilà. Oui. Ouais. Donc tout ça, ça va permettre la coordination de tout ce qui existe dans le 89. Donc un fly, l'information, tout va être transmis. Ensuite, pour samedi prochain. Ah, Est-ce voilà. <rire> est que ça vous plaît l'idée de faire une chaîne humaine sur le pont de la Liberté à Auxerre oui. Oui. Oui. Oui. Où, où pour la liberté Donc le départ, le cortège, le rendez-vous est à 14h la semaine prochaine, ici, comme d'habitude, et nous irons faire notre chaîne humaine que nous allons organiser, on n'a plus que besoin de votre joie, de votre présence et de votre dynamisme, comme d'habitude. Mais non, c'est pas, on se tient la main. C'est bien, c'est sympa, on va le faire. Mais l'idée, c'est d'avoir des banderoles, des pancartes. Et entre chaque personne, il y a un message, il y a une banderole de tenue. D'accord Donc. Notre truc, il va faire un pont, les quais, un pont, les quais, enfin bref, on va s'organiser. Mais c'est pas main à main. Donc ramenez vos pancartes, ramenez vos banderoles, ramenez vos voix, ramenez vos... Bonjour. Tout Je vous ai tout dit. Merci à vous et à samedi prochain. Faites passer l'information. Faites passer l'information.